Un data center comme celui qui se trouve derrière moi, et bien c'est tout simplement un coffre-fort pour les données numériques qui héberge de façon extrêmement sécurisée du matériel informatique. Il doit être capable de fonctionner 24 heures sur 24, qui est relié aux principales artères du réseau Internet et qui, surtout, dispose d'une capacité d'alimentation électrique extrêmement puissante et sécurisée. Auparavant, ce genre d'équipement était plutôt destiné aux grandes entreprises, mais avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de sociétés de toute taille ont recours à ces services. En Ile-de-France, il y a une cinquantaine de data centers qui sont implantés, soit à peu près un tiers du parc national. Sachant que ces data centers sont pour l'essentiel repartis sur trois grandes zones principales Paris Intramuros, le secteur de la défense et surtout Pleine Commune. Pleine Commune, où nous sommes aujourd'hui, accueille une quinzaine de data centers sur son territoire, ce qui en fait très certainement la plus forte concentration de data centers en Europe. Les principaux critères de localisation de Data Center sont en fait assez restreints. Être à proximité des grands centres économiques, un foncier abordable qui soit à l'abri des principaux risques naturels, une bonne accessibilité, être raccordé aux grandes artères du réseau Internet et surtout disposer d'une offre électrique de qualité, sécurisée et à un tarif attractif. L'Île-de-France répond à tous ces critères. C'est donc une région attractive pour les data centers et elle se situe au troisième rang européen, derrière Londres et Francfort, à égalité avec Amsterdam. Un data center comme celui qui est derrière moi consomme autant d'électricité qu'une ville de l'ordre de 50 000 habitants. Avec le développement de l'économie numérique, le nombre de data centers est appelé à augmenter fortement. D'ici 2030, on estime que les data centers qui vont s'implanter en Ile-de-France vont consommer à peu près l'équivalent d'une ville de 1 million d'habitants considérable et ça nécessitera de modifier en profondeur le réseau électrique. Il va donc falloir anticiper. À l'échelle locale, un data center peut parfois être perçu de façon négative. Fiscalement, ce n'est pas forcément très intéressant. Et puis surtout, ça crée peu d'emplois directs. Néanmoins, les data centers sont indispensables au développement de l'économie numérique. Et ce sont également des outils de développement local. Car ils hébergent toute une palette de services, de compétences, qui seront de plus en plus indispensables aux entreprises de toute taille, mais aussi au secteur public et particulièrement aux collectivités locales. Enfin, à l'échelle internationale, ce sont des éléments très importants pour l'attractivité de la région capitale.